Bonsoir, bonjour, désolé pour les retards, on a eu euh, quelques soucis techniques. Euh, comment vous allez J'espère que vous allez bien. Euh, vous nous entendez, vous me dites si tu vas bien. J'espère euh, vos commentaires. Ça a un petit peu de décalage, donc je vous donne encore une fois la bienvenue à notre cours français niveau débutant avec euh, l'aide de l'association LinkAid et Grâce à Colombiano Zulé. Euh, nous sommes Alejandra et David. Euh, juste pour vous rappeler, donc euh, ici, nous avons l'adresse de notre blog, comme d'habitude, curso-français-cnu.blogspot.com et notre Moodle, où vous pouvez aussi interactuer avec nous euh, à travers de forums et on met pareil les, les cours, euh, les présentations et les exercices. Bonjour à tous, Lady, Luzmarina, Diana, Hector, Marie. J'espère que vous allez bien. Euh, aussi pour vous rappeler, euh, donc je vois que euh, Andrés, Felipe, bonjour, c'est bien, nous sommes prêtes pour la classe. C'est bien, Andrés, c'est bien. Bienvenue. Euh, donc, je vous, je vous donne un petit rappel. Mardi dernier, nous avons eu euh, donc la présentation avec Arthur. Arthur, vous avait présenté le thème de la Bretagne. Et ces jours-là, il vous avait dit que qu'il voulait faire encore une fois un atelier des conversations. Donc, il va le faire ce vendredi 5 novembre. Donc, il y aura un atelier avec lui le vendredi 5 novembre. Et pour pouvoir accéder à l'atelier de ce vendredi, vous devez faire quelque chose. Ça va être très simple parce que vous avez déjà faire tout ça. Cette fois, nous n'allons pas faire un test, mais plutôt, vous allez écrire un texte où vous allez vous présenter en utilisant le thème qu'on a vu jusqu'ici. Donc, vous allez vous présenter, vous allez dire comment vous vous appelez, comment vous vous appelez, quel âge vous avez, quelle est votre nationalité, où vous habitez. Euh, vous allez faire euh, la description de vous, de vous-même. Donc, vous allez dire « je suis petit, je suis grand, euh, je suis joyeux, eu, euh, je suis décontracté. Euh, j'ai les cheveux longs, j'ai les yeux marrons. Vous allez écrire aussi quels sont vos loisirs. Vous dites euh, j'ai fait de la danse, j'ai joué au basketball, j'ai joué au handball. Et vous allez aussi dire qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Tout ça dans un petit texte. Les textes, il va être de bah, trois paragraphes max où vous allez d'abord vous, vous présenter, Ensuite, vous allez vous décrire et après, vous pouvez parler de vos loisirs et de qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Donc, vous allez faire ça si vous voulez participer à la télé du vendredi 5 novembre. Donc, attention, il y aura un délai pour pouvoir envoyer ces textes parce que David et moi, nous devons vous regarder et lire vos textes vous les corriger et ensuite voir si vous avez euh, bah, la chance de participer à l'atelier avec Arthur. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez participer des l'atelier de vendredi 5 novembre, ça va être à la même heure du cours. Donc, l'atelier va être el au même mismo, el mismo horaire du cours, mais le viernes 5 novembre. C'est-à-dire que si vous avez le temps pour participer à ce atelier, nous allons envoyer cette tâche. La on a tests, les textes, textes jusqu'au jeudi à midi heure colombienne ou à 18h heure française à l'adresse mail cursodefrancaise.cnu.com Je vais demander à Carolina ce qu'elle le... le... Écrire. Elle va l'afficher aussi euh, sur les commentaires. Mais l'idée, alors, c'est que si vous voulez participer, alors envoyez-nous les textes jusqu'à jeudi euh, à cette adresse mail et nous allons, alors, à ce moment-là, nous allons euh, corriger vos textes et euh, on va vous donner du feedback et aussi on va vous dire, on va vous envoyer un mail si vous, si vous, si vous, en effet en effet, euh, pouvez participer de l'atelier. et eh, si vous nous envoyez le texte au hasta jusqu'au jueves, nous allons voir ver personnes nous ont envoyé le texte et les allons envoyer une correction et además vamos a enviarles a las personas que queden beneficiadas de, para participar del atelier el link para participar el día 5 de noviembre. Entonces, esa es la tarea. También, si no pueden participar del atelier el 5 de noviembre, pero quieren hacer la tarea, lo pueden hacer, pero por favor escríbanos en el correo. Eh, quiero que, nos revise, que me revise el texto, pero no podré participar en el, en el taller que, pues, así podemos eh, saber qui est participando et qui non pour faire les listes et faire le sortier. Alors, on va passer au suivant. Euh, vous savez, donc, aujourd'hui, on est à la séance numéro 33, semaine 17 sur 24. On est mardi avec moi, Alejandra, et le jeudi, c'est avec David. Donc, tous les cours sont enregistrés. Euh, important donc vous avez vu aussi aujourd'hui on a eu un peu de temps de retard l'idée c'est qu'on va commencer à midi 30 à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du cours nous allons commencer à midi 30 heure colombienne et à 18h30 heure française parce que nous avons eu les changements d'heure. donc attention euh, pour tout ce qui est tous ceux qui nous suivent d'habitude euh, donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont dit bonjour, Juanita, Carlos Mauricio, Raphaël, Agustina, Daisy, Lila, Esther, Dani. Bonjour. Qu'allons-nous voir aujourd'hui Aujourd'hui, c'est le mardi, le 2 novembre 2021. D'abord, nous allons faire une lecture. Et ensuite, nous allons passer au nouveau thème. Nous allons passer à un nouveau thème qui s'appelle ⁇ Partager ses expériences ⁇ Partager ses expériences. OK, donc on va démarrer. C'est parti pour la lecture. Hier, hier, c'était lundi. Et lundi, c'était férié. C'était férié, c'était un jour férié en France, mais aussi en Colombie. Et c'était le jour de la Toussaint. Hier, c'était un jour férié, les lundis 1er novembre, c'était un jour férié où on célèbre la Toussaint. La Toussaint. Et aujourd'hui, je vais vous lire quelle est l'origine de cette fête. Donc, la Toussaint, c'est une fête catholique durant laquelle... Tous les saints, connus ou inconnus sont célébrés, c'est-à-dire les personnes inscrites au catalogue des saints ou non, montrant ainsi l'universalité de la religion. Dans la religion catholique, il existe le 2 novembre la commémoration des fidèles de fin. Qu'on on appelle aussi la fête des morts. La fête des morts, c'est les 2 novembre, donc aujourd'hui c'est les 2 novembre, et aujourd'hui c'est la fête des morts. Hier, le 1er novembre, c'était la Toussaint, donc la fête catholique. Aujourd'hui, c'est la fête des morts, une fête qui est très célébrée dans un pays comme le Mexique. El día de los muertos, la fête des morts, c'est célèbre le 2 novembre Alors que la Toussaint, c'est le 1er novembre Et euh, c'était hier Durant cette fête, c'est-à-dire la Toussaint les tombes, les tombes des défunts sont décorées des fleurs Les fleurs choisies sont les chrysanthèmes d'automne Les fleurs choisies sont les chrysanthèmes d'automne. Les chrysanthèmes remplacent les bougies depuis le milieu du 19e siècle. Cette substitution viendrait de la tradition de fleurir les tombes des soldats de la Première Guerre mondiale le 11 novembre. Mais comme le 2 novembre n'est pas un jour férié, les Français ont pris l'habitude de célébrer leur mort le jour de la Toussaint. Voilà, voilà l'histoire les, les, euh, de la Toussaint. Donc la Toussaint c'est une fête catholique qui a pour but fêter les saints euh, qui existent dans les catalogues. Qui sont ces saints? En, en Francia y en, en la religión católica hay muchos santos que están inscritos en, en el calendario y cada día del año hay el nombre de un santo. Entonces, todo ese, el Día de Todos los Santos, que es el primer día de noviembre, es el día en el que se celebran todos esos santos. Pero además, los que no, no conocemos en ese calendario tradicional. Sin embargo, También hay otra segunda fiesta, que es el Día de los Muertos, la Fête des Morts, le de Morts, el 2 de noviembre, eh, la cual tiene por objetivo celebrar los muertos y los difuntos, le, de Fidel Defens, los fieles difuntos, como se dice en español. Es la conmemoración de Fidel Defens. Y en esta fiesta, la fiesta de los difuntos, la idea era poder decola, decorar las tumbas con flores sin embargo eh, estas flores como el día del de, 2 de noviembre no es un día feriado ni en Francia ni por ejemplo en Colombia lo que pasa es que la gente trasladó también esa fiesta de celebrar los muertos en la mayor parte del mundo también al día de, la, de todos los santos es decir que tanto El, el día primero de noviembre se celebran todos los santos, pero además se celebran los muertos en países como Colombia o Francia y se les llevan unas flores que se llaman chrysanthèmes d'automne. Y acá hay algo muy interesante: Ils dicen, les chrysanthèmes remplace las bougies desde el milieu del 19e siècle. Esta substitución viendrait de la tradition de fleurir des tombes des soldats de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre. Qu'est-ce que signifie le mot bougie Qu'est-ce que signifie une bougie Qu'est-ce que signifie cette parole Pour vous, c'est quoi une bougie Qu'est-ce que c'est une bougie Oui, très bien, Malé. oui Une bougie, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est de dire que avant, avant pour la fête des morts, les gens, c'est qu'ils mettaient sur les tombes des défunts, ils mettaient des bougies. Mais à partir du 19e siècle, les gens ont commencé à mettre des fleurs sur les tombes des gens, des défunts. Et c'est comme ça que les fleurs sont maintenant les, les, les choses qu'on met pour, les, pour fêter les morts. Donc, des fleurs, ça c'est les chrysanthèmes d'automne. Ça c'est les chrysanthèmes d'automne. Estos son los ce sont les chrysanthèmes? Je crois que si se dit en espagnol, chrysanthèmes. Et ce sont les fleurs que la gente tiene et... Normalement, la gente, pour le dia de la Toussaint, de todos los santos, pone este tipo de flores sobre las tumbas de, de sus familiares. Et oui, donc ça, une bougie, est une abuel. Donc voilà pour l'histoire de la Toussaint. J'espère que bah, ça vous a ça, ça un peu éclairci sur, le, sur cette fête et euh, que vous avez appris quelque chose. Maintenant, nous allons passer au thème d'aujourd'hui. Nous allons partager ces expériences. Nous allons commencer un nouveau thème qui s'appelle « Partager ces expériences ». Et nous allons commencer par un sujet qui s'est euh, « Commander au restaurant ».« Commander au restaurant ». Qu'est-ce que ça veut dire « commander »?« Commander au restaurant ». Qu'est-ce que signifie cela en espagnol? Qu'est-ce que signifie cela en espagnol? Qu'est-ce que signifie commander au restaurant? Oui, va être très bien. Ordenar en un restaurant, pedir en un restaurant. Et recomendar Andrés es recommander, Andrés, est recommander. Commander c'est pedir. Recommander, recommander, R-E-C-O-M-M-A-N-D-R, E-R, -M -M -M c'est -E -R recommander. Mais commander sans le R-E, c'est pedir ou ordenar. Ok, donc qu'est-ce que nous allons faire d'abord Nous allons faire, une, nous allons découvrir ensemble. Découvrons ensemble. Visitons ensemble ces sites internet et identifions les noms du site. Vous allez, donc, on va, on va regarder un site internet et vous allez me dire trois choses. Vous allez me dire quel est les noms du site, les noms du site internet. Quelles sont les coordonnées du site Donc, quelle est l'adresse de l'endroit du site Quelle est la ville où se situe cet endroit Les numéros de téléphone et l'email. Et aussi, vous allez regarder quelles sont les activités proposées sur le site. Donc déjà, ça c'est le banner du site. « Café culturel de l'ancienne gare ». Je vais cliquer. Et donc, vous allez me dire quels est les noms du site, les coordonnées, quelle est l'adresse du site, la ville, le numéro de téléphone, l'email, quelles sont les activités proposées sur le site et quelles sont les activités proposées sur le site. Voilà donc, ça, c'est café culturel de l'ancienne gare Fribourg. Et je vais parcourir. Donc, café culturel. Welcome, on est ouvert. La carte. Donc je vois un menu, des bières, des caf cafés, cocktails. Les menus du jour. Donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est cet endroit Déjà, des événements, donc nos événements. Déjà, dites-moi quel est le nom du site. Dites-moi quel est le nom du site internet. Quel est le nom du site internet Dites-moi déjà, c'est se le point Et euh, par ici. Ici, vous avez des informations de contact. Donc, dites-moi quelle est l'adresse du site, quelle est l'adresse du site, quelle est l'adresse mail du site, le numéro de téléphone et quelle est la ville du site. Hay mucha information en el sitio y quiero que ustedes, lo que están viendo en la pantalla, me digan. Que, ¿De dónde pueden ver la información? ¿Cómo se llama el sitio? Le nom sit site. Quiero saber cuál es el nombre del sitio de internet. La adres es la dirección. La adres mail es el correo electrónico. El número de teléfono. Y la villa. O si la vila, cuál es la ciudad donde queda este sitio. Je ne vois pas de réponses sur les chats. Je vois juste Maleja qui a dit Café Cultural de l'Antigua Gare. Ça, c'est le nom du restaurant. C'est un restaurant. Je ne vois pas de réponse. No respuestas. No respuestas. Johanna, oui, c'est vrai. Donc, café-ancienne-gare.ch c'est café le nom du site. Le nom du site, c'est café Il va maler, il dit Esplanade de l'ancienne gare, 3700 Switzerland. Ok, donc ça c'est l'adresse, ici ça c'est l'adresse du site, l'adresse du site, l'adresse du site. Quelle est la ville du site? Où se trouve cet endroit? Où se trouve cet endroit? Où est-ce que se trouve cet endroit? Donde queda? Parce que cette est es la direction, mais d'où queda? En quelle ville? Dans quelle ville? En quel pays? Dans quel pays? Maléa, si tu nous as donné les téléphones, donc c'est les 026 322 57 72. Camilla nous dit Fribourg. Fribourg. La ville de site, c'est Fribourg. Le café est à Fribourg en Suisse. Très bien, Biden. Le café est à Fribourg en Suisse. Donc, Très bien. Et euh, on peut voir aussi par ici quelles sont les activités proposées dans ces sites internet. Donc c'est un café, c'est un café culturel. Ça veut dire que à la fois ils vendent bah, des bières, des cafés, des cocktails, mais ils vendent aussi des repas. Donc ils vendent à manger aussi. También venden comida. Et en plus de ces deux choses, comme c'est un café culturel, comme c'est un café culturel, ils font des événements. Donc, ils sont des événements, et ce sont les activités. Ils s'appellent ça, donc ils sont un air jeux en boutique et des soirées-jeux. Ils proposent des soirées-jeux, soirées-jeux, en lundi soir sur deux. Soirée jeu quiere decir noche de juegos, noche de juegos, y aquí pueden ver un juego de mesa, des jeux de société. Soirée jeu, soirée jeu, Et él propuso así un air de jeu y une boutique. Un air de jeu, un aire de, jeu. Un air de, jeu. Un air de jeu. es un cuarto de juegos, sobre todo para los niños pequeños. Un air de jeu, un air de jeu. Air de jeu, c'est un endroit où les enfants peuvent aller jouer. Et ça, c'est comme une zone de jeux. C'est un lieu où les enfants peuvent aller jouer. Et une boutique, vous connaissez déjà ce que c'est. C'est un endroit où on peut acheter des vêtements. Euh... Ok... Oui, là c'est vrai que le ici l'adresse mail c'était difficile à voir. J'ai bien de voir uh, Maléa qui me, me dit ça. Donc l'adresse mail c'est Gérance .ch. Donc café ancienne gare .ch .ch .ch .ch est l, euh, la termination con la que se puede identificar las páginas de Suiza. .fr.fr .fr es la terminación de las páginas francesas, .ch es para las páginas suizas. Un um, café culturel de la antigua gare, um, les coordoné es de la ancienne gare, ok, Fribourg, ok, parfait. Donc, voilà pour la découverte. On va continuer alors. Merci d'avoir participé déjà. Maintenant, vous allez regarder et vous allez répondre. Regardez et répondez. Donc, je vous présente cette photo. Je vous présente cette photo. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est cette photo Qu'est-ce que c'est cette photo Qu'est-ce que c'est cette photo Midi et soir, l'ardoise, le plat, le dessert Oui, c'est un menu, oui c'est un menu C'est la carte du restaurant ou le menu du restaurant Très bien c'est la carte du restaurant ou les menus du restaurant. Parfait. Maintenant, vous allez lire. Regardez bien la carte. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Vous allez répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, je vous propose six, euh, six phrases et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux Il y a une formule spéciale le midi Il n'y a pas de plats vegan Il y a un dessert Il y a deux entrées On paye un euro Il y a quatre plats Dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux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 Si vous regardez cette photo, une formule, une formule, qu'est-ce que signifie? Une formule. Une formule est comme un combo, c'est le menu. Une formule en français est quand il y a comme un menu spécial en lequel il y a entrée, plateau et postre, par exemple, mais il y a eh, aussi d'autres dérivations. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Tu vois, Biden, Laura, Johanna dit c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, il y a un plat qui s'appelle le midi smart. Midi smart, c'est l'entrée du jour, plus le plat. Donc, on a le choix de choisir entre le de plat 1 ou plat 4. Et il y a plus un dessert. Et c'est à 27,50 euros francs. Alors, pour les deux, il n'y a pas de plats vegan. Il n'y a pas de plats vegan. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Un repas vegan, c'est un repas qui ne contient pas ni de la protéine animale, ni des produits laitiers. Ok, Biden, Andres, il nous dit que c'est faux. Pour eux, c'est faux. Et pour les autres, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Johanna, faux, tu dis faux, pas false. False, c'est en anglais. Faux, F-A-U-X. En vrai, c'est faux. C'est faux. En effet, il y a, il y a un plat végane. Ici, il n'y a pas de plat végane. C'est faux parce qu'il y a un plat végane. Les plats vegan, ici on les voit, c'est les plats de Nouilles sautées, asperges, avocats. C'est des nouilles de riz sautées avec des asperges, avocat et mélange des grands torrifiés. Donc les plats 2, c'est un plat vegan. Donc cette expression est, faux, est fausse parce qu'il y a un plat vegan. Les 3, est-ce qu'il y a un dessert? C'est vrai ou c'est faux? Et quel est le dessert? Les 3, les 4, les 5, les 6, donnez-moi la réponse. Les 3, j'ai vu qu'il y avait Andrés qui a répondu. Andrés, il a déjà donné sa réponse. Bailon aussi. Lady. Et quel est le dessert? Quel est le dessert? Ok, c'est vrai, c'est vrai. Le dessert, donc il n'y a qu'un seul dessert. Et en effet, le dessert il est végétarien, c'est une nectarine pochée, glace vanille et coulis chocolat. La nectarina, la nectarina es como es como durazno, es es como un durazno. Hay dos palabras para eso en español. Durazno y um, es durazno, durazno o melocotón, melocotón nectarine poché, es melocotón, eh, pochado quiere decir que lo hervieron y que es un poco eh, como en almíbar, es un poco dulce. Glass vanille, helado de vainilla, coulis chocolat, es salsa de chocolate, un coulis es una salsa. Solo que en, en francés cuando dicen sauce es más que todo para cosas saladas sauce tomate, sauce mayo, mayonesa, sos moutarde, sos vernés salsas más que todo para platos salados, mientras que coulis es para en postres. Coulis chocolate, coulis caramel, en coulis, coulis framboise, mientras que en español diríamos salsa de chocolate, de frambuesa, de, de caramelo. La 4, quatrième, quatrième, il y a deux entrées, il y a deux entrées, il y a deux entrées. Dites-moi déjà 4, 5, 6, si c'est vrai ou si c'est faux. Donnez-moi vos réponses, comme ça on va débriefer vite. Dites-moi vos réponses pour la 4, la 5 et la 6 pour continuer à avancer. Pour vous, c'est « il y a deux entrées, on paye un euro, il y a quatre plats ». Est-ce que c'est vrai ou c'est faux Allez, dites-moi. Je vous lis, quelles sont vos réponses. 4, c'est faux. Maléa dit que c'est faux. Byron aussi. Euh, faux, faux, vrai. Faux, faux, vrai. Il y avait aussi tout à l'heure Andrés Felipe qui disait faux, faux et vrai. D'accord. Johanna aussi. Donc je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont d'accord. Euh, donc c'est comme ça. Donc, il y a deux entrées. Ça, c'est faux. Parce que si vous voyez l'ardoise, il n'y a pas d'entrée ici. On a qu'une entrée jours. donc il n'y a qu'une seule entrée. Par jour, par jour, il n'y a qu'une seule entrée. Par jour, il n'y a qu'une seule entrée. On paye un euro et ça c'est faux. Eh bien, ça c'est faux. Pourquoi c'est faux Aussi, on, Ici, on voit 27,50 CHF. CHF. 750 CHF 2550 CHF ça c'est des francs suisses 25,50 francs francs, c'est des francs suisses donc c'est faux, on ne les paye pas en euros on paye un franc suisse il y a quatre places, ça c'est vrai 1, 2, 3, 4 pour... Euh, votre, pour votre connaissance, un franc suisse, et ça se représente CHF, un franc suisse vaut 20, 95 centimes d'euros. 0,95 euros. Donc, 95 centimes d'euros. Un franc suisse équive, c'est égal à 95 centimes d'euros. Donc, on ne les paye pas un euro. Donc, c'est faux. On ne les paye pas un euro. On paye un franc suisse. Et c'est un franc suisse, c'est 95 centimes d'euros. Voilà. Maintenant, on va faire autre chose. Donc, vous allez écouter. Écoutez l'enregistrement et répondez. Écoutez l'enregistrement et répondez. Vous allez répondre Trois choses. Où sont les personnes? Où sont les personnes? Combien des clients parlent? Combien des clients parlent? Attention au mot client. Est-ce qu'ils sont réservés? La question, c'est aussi, est-ce qu'ils ont réservé? Donc, faites attention à ces trois questions. Où sont les personnes? Combien de clients? Parle et est-ce qu'ils sont réservés? Allez, c'est parti. Bonjour, c'est pour déjeuner. Vous avez réservé? Bonjour, oui, j'ai réservé au nom de Luxton. Oui, une table pour deux personnes par ici. Voici votre table. Vous désirez un apéritif? Non, merci. On pourrait avoir la carte, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà l'ardoise. J'y reviens dans deux minutes. Deux minutes passées. Vous avez choisi euh, Le midi smart à 27,50 francs, c'est bien le plat du jour plus le dessert Non, c'est la formule complète. Entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, l'entrée du jour, c'est guacamole et chips de maïs. Alors, qu'est-ce que tu prends euh, je vous conseille la formule. D'accord, la formule à 27 francs 50, avec le plat 4, le cabillaud. Euh, moi, je voudrais juste une salade capresse. Et comme boisson Quelle boisson vous savez De l'eau, des jeux de fruits, de vin. De l'eau, une carafe d'eau. Et du vin blanc, ça te dit euh, Une bouteille de vin. Non, un pichet de 25 centilitres. Vous avez fini Oui, nous avons fini. L'addition, s'il vous plaît. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Alors, où sont les personnes Où sont les personnes D'abord, où sont les personnes Qu'est-ce qu'ils font Où sont les personnes Non, c'est pas qui sont les personnes, les amis, c'est où Où sont les personnes des où est-ce d'onde? Où sont les personnes? Où sont les personnes? Où sont les personnes? Oui, il y a très bien. Et très bien. Ils sont au restaurant. Ils sont au restaurant. Donc, ils sont au restaurant. Combien de clients parlent Clients, attention, combien de clients parlent Ok, combien de clients parlent Je vois très bien, au restaurant. Ça c'est une très bonne réponse. Quand me disent au restaurant, je suis très contente parce qu'ils sont appliqués le vocabulaire. Solo si restaur restaurant". Es una respuesta más limitada. Au restaurant, restaurant, están en el restaurante. Il y a deux clients. Donc, deux clients parlent. Una femme y un homme. Donc, il y a deux clients. Una femme y un homme. Il y a une troisième personne. C'est la serveuse. Donc, en efecto, il y a trois personnes qui parlent. pero il y en a que deux clients. Il y a trois personnes qui parlent, mais seulement deux clients. Il y a trois personnes qui parlent en ce dialogue. Que en réalité, seulement il y avait deux, parce que je n'ai pas trois personnes en ma maison, donc j'ai dû faire deux voix. Mais il y a trois personnes en l'audio, et deux clients. Une femme et un homme. Plus une chica qui était la, la misère. La serveuse. Et est-ce qu'ils sont réservés Est-ce qu'ils sont réservés Je vois quand tu dis Oui, il a fait une réservoir pour deux. Une réservation. Mais c'est vrai. Oui, ils ont réservé. Oui, ils ont réservé. Ils ont réservé. C'est le monsieur qui a réservé. Donc c'est l'homme qui a réservé. Il a réservé pour deux personnes est-ce qu'ils ont réservé Oui, ils ont réservé. Très bien, Marion, Deux clients et la serveuse. C'est vrai. C'est bien. Maintenant, on va réécouter. Nous allons réécouter l'enregistrement. Vous allez réécouter l'enregistrement. Vous allez regarder l'ardoise. Et vous allez me dire quels est les choix des clients. Attention à l'aide, non, son, ils sont réservés, mais ils ont réservé. Ils ont réservé. Non, sont, mais sinon, ont. Et ça, nous a voir ahorita. Ils ont réservé. Bana, vont écouter et me vont dire, quel est le choix des clients? De l'ardoise, client? quel est le choix des clients? Quel est le choix de la femme et quel est le choix de messieurs?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 Dès l'eau, une carafe d'eau. Et du vin blanc, ça te dit euh, Une bouteille de vin. Non, un pichet de vin cinq centilitres. Vous avez fini Oui, nous avons fini. L'addition, s'il vous plaît. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Alors dites-moi, quel est le plat qui a choisi le, le monsieur et quel est le choix qui a choisi la femme quel est, le, quel est le plat qui a choisi le monsieur Quel est le plat qui a choisi la femme Quels sont le, le plat, le plat qu'ils ont choisi? Dites-moi, quel est le choix des clients Et Andrés, est-ce que c'était la femme ou c'était l'homme qui ont choisi le Midi Smart Pour toi, c'était la fille ou c'était l'homme qui ont choisi le, le Midi Smart Qui a choisi le Midi Smart Ok, donc je vois Byron, elle dit, elle commande la salade capresse et jus de fruits. Byron dit que c'est la femme qui a choisi la salade capresse, Alors qu'Andrés dit que c'est l'homme qui a choisi la salade capresse. Et les autres, ok. Euh... Le choisi client MIDI Smart. Johanna, qui a choisi le MIDI Smart? L'homme ou la femme? Qui a choisi le MIDI Smart? L'homme ou la femme? L'homme ou la femme?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 H, homme. Donc, ce n'est pas le homme, c'est l'homme. Juste pour euh, problème d'écriture, c'est L apostrophe plus homme. L'homme prend le midi smart avec le plat 4, c'est les cabillons. Donc, il a pris le midi smart, entrée plat et dessert. Et donc, l'entrée du jour, tu as écouté ça à Biden, je ne sais pas qui a commandé de l'avocat et des chips de maïs. Donc c'était l'homme parce que l'entrée du jour c'est des boca avec des chips de maïs, des guacamole avec des chips de maïs. Ça c'est l'entrée du jour. Plus le pack les plats 4 pour lui, c'est les cabillots, donc filet des cabillots et crème des crévices. Filet des cabillots poêlés accompagné des riz nature au au gingembre et une sauce au beurre au beurre des de ça, c'est le plat qu'il a pris. Et les desserts, donc c'est la nectarine pochée. Par contre, la fille, la femme, elle prend la salade capresse. Donc, elle a pris la salade capresse. C'est le plat végétarien. Et il a pris que ça. Ok, donc on va continuer. Et euh, je vais vous donner quelques mots des vocabulaires en plus pour commander au restaurant. Donc, on peut dire le menu l'ardoise ou la carte. Ça c'est le mot possible pour un menu. Je voudrais le menu ou la carte. L'ardoise, l'ardoise, más que tout, un ardoise es un pizarrón. L'ardoise est un pizarrón, cest à un tablero. Entonces, en général, l'ardoise no te la traen aquí comme te la trae la carte, la que tu peux ojear. Se hace menos ahora con el COVID. Eh, Mais que tout, Las arduas están pegadas y las, los tableros están pegados en un restaurante por todos lados para que las personas puedan ver cuáles son los platos del día. Eso es una arduas. y la carta también es como el menú. Le menú o la carta. Nous avons alors la formule, donc la formule ça pourrait être entrée, plat y dessert. C'est ce qu'on appelle la formule completa. Formule complète, c'est entrée, plat et dessert. Et c'est la formule complète, ou el menú complète Mais aussi, il existe des variations. Donc, on peut avoir un entrée plus un plat. L'entrée plus le plat, ça peut être une autre formule. Ou bien le plat plus le dessert. Ça pourrait être aussi une autre formule. Aussi, dans des... Dans, maintenant donde restaurant, me plutôt de restaurant a un porté. muchos de los restaurantes ahora, para, cuando usted lleva como para, no a domicilio, sino para llevar, te ofrecen eh, plat, dessert y boisson. También hay muchos lugares en que te ofrecen plat, dessert y boisson. Pero eso es más que todo en lugares como más... Eh, Para llevar, no restaurantes en el que te sientas en la mesa, en el que la gente es un poco más, está más elegante y todo. En los restaurantes, sobre todo, es entrada, plato y postre, o entrada y plato, o plato y postre. Pero las bebidas siempre vienen por aparte. parte. Nos allons aussi así, un serveur o una serveuse. Un serveur y una serveuse. En el registro, une una serveuse. Era una chica, una mesera. On prend l'addition ou la note. L'addition ou la note. L'addition ou la note. L'addition ou la note. Donc il y a une table, un plat, un plat du jour. Un plat du jour, c'est un plat qu'ils font que le lundi, un plat qu'ils font que le mardi. Et il ne se répète pas lundi dit, ou il ne se répète pas le mardi, par exemple. Les boissons, donc une boisson, et dans l'enregistrement, on avait écouté trois boissons la carafe d'eau, la carafe d'eau, une carafe d'eau, le pichet des vins, des vins 5 centilitres, l'apéritif. L'apéritif, c'était tout au début un apéritif. Donc voilà, ça c'est une carafe d'eau. Une carafe d'eau, une carafe d'eau est une de d'eau. Faites très attention. Ça c'est un conseil pour ceux qui sont en France et pour ceux qui veulent visiter la France. Ça c'est un conseil pour les touristes et pour les non-touristes aussi. Donc faites attention. Quand vous commandez une carafe d'eau au restaurant, c'est gratuit. Si vous commandez une carafe d'eau au restaurant, ça va être gratuit. On va vous facturer zéro. Par contre, si vous commandez une bouteille, une bouteille d'eau, on va vous la facturer et ça va être cher. Au restaurant, l'eau, en bouteille coûte très cher. Ça peut coûter hum, environ 4 euros une bouteille d'eau alors que une carafe d'eau c'est gratuit. Mais ça c'est en France. En France, si vous commandez une carafe d'eau, ça va être gratuit, gratis. Une jarra de agua gratis. Es agua de la llave. Mais si ustedes piden una botella de agua en el restaurante se las van a cobrar y suele ser costoso. O sea, suele valer 4 à 5 euros une botella de El agua en Francia es potable, así que si ustedes quieren ahorrar dinero y en vez de gastar plata comprando agua en un restaurante, gastan plata comprando vino. Entonces, para que lo sepan. Pero solo esto se aplica en Francia. En España el agua la cobran, creo que en Bélgica también. Eh, el, casi el resto de países en un restaurante siempre les van a cobrar el agua, Pero en Francia está prohibido. Así que si piden una carafe de una una carafe de dos, va a ser gratuito. Entonces, ¿no te sabíamos? Como eso, ¿no? ¿Cómo se economizar de la forma? Un piché de vent, entonces de vin, también es como una jarra. Un piché es como otra jarrita y en este caso es de 250 mililitros. En vez de pedir una botella, una botella son 750 mililitros, Para dos personas, si uno pide una botella, puede salir un poco um, eh, feliz, joyeux, un poco prendido del restaurante. Si quieres ser moderado, pide entonces un piché de vin, son 25, 250 mililitros, 25 centilitros, y eh, te da para una, una copita de vino cada persona. Una copita de vino bien cargada o dos copas pequeñas. Mientras que una botella de vino ya sería mucho. Si es para dos personas, aconsejo mucho pedir le piché de vin de 25 centilitros. Y el último es el aperitif, que en general se toma al principio de una comida. Antes de la comida se toma el aperitivo. Entonces puede ser una copa de champaña, un cup de champagne o puede ser un kir, un kir, un kir c'est K-I-R, K-I-R, un kir c'est du vin blanc avec un, un sirop o un liqueur d'un fruit. Es una, una copa de vino blanco, o hasta puede ser de champaña o de cremón. Con un poquito de un licor de alguna fruta. Entonces puede ser un licor de, de frambuesa, de casis, de fresa, más la copa de vino blanco. Eso es un aperitivo. Otro aperitivo puede ser el aperol de spritz, que es muy conocido en Italia. Y enfin, ici hay quelque chose, donc c'est un, un pourboire. Un pourboire, un pourboire es la propina. Una propina, un pourboire. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions déjà? Tienen preguntas? Sinon, on passe, euh, ouais, on passe par ici. Vous avez des questions ou pas? Dites-moi si vous avez des questions déjà. Si il y a des questions, donc Johanna dit non, pas de questions. Ok, euh, pas de questions, parfait. Euh, ok, donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc on va passer aux suivantes. Vous allez maintenant euh, me dire, vous allez classer. Oups. Vous allez classer maintenant les phrases suivantes pour dire si c'est une phrase qui a dit la serveuse ou si c'est une phrase qui a dit les clients. Donc, pour la première. On pourrait avoir la carte, s'il vous plaît Est-ce que cette phrase, on pourrait avoir la carte, s'il vous plaît C'est une phrase qui a été dite par la serveuse ou par les clients est-ce que ça a été dit par la serveuse ou par les clients? On pourrait avoir la carte, s'il vous plaît. Qui a dit cette phrase? On pourrait avoir la carte, s'il vous plaît. Qui dit cette phrase? La serveuse ou les clients? Johanna dit les clients. Bravo. Ensuite, vous avez choisi? Vous avez choisi? Vous avez réservé? Qui a dit ça? Vous avez choisi? Vous avez réservé? Qui a dit ça? Qui dit ça? Est-ce que c'est la serveuse ou c'est les clients? Vous avez choisi? Vous avez réservé? Qui a dit ça? La serveuse, très bien. La serveuse ou les serveurs? Ou un serveur? Dans ces cas, c'est la serveuse parce que c'était euh, l'enregistrement qu'on a eu tout à l'heure. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Qui dit ça Dites-moi, l'addition, s'il vous plaît. Qui dit ça Est-ce que c'est la serveuse ou c'est les clients L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Les clients. Très bien, c'est les clients qui demandent l'addition. J'irai bien dans deux minutes. J'irai bien dans deux minutes. Qui a dit ça? J'irai bien dans deux minutes. Qui dit j'irai bien dans deux minutes? Johanna Byron, très bien. J'irai bien dans deux minutes. C'était la serveuse qui a dit ça. Vous avez fini? Vous avez fini? Qui vous dit ça? Qui a dit ça? Vous avez fini? Oui, c'était aussi la serveuse. Quelle boisson vous savez? Quelle boisson vous savez? Quelle boisson vous savez? qui demande cela? Quelle boisson vous avez? Et la fin aussi, je voudrais une salade capresse. Quelle boisson vous savez Qui a dit ça Quelle boisson vous savez C'est les clients. C'est les clients qui ont dit ça aussi. Et je voudrais une salade capresse aussi. C'était les clients. Donc, vous savez choisi, vous savez réservé, vous savez fini. On pourrait avoir la carte s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît, quelle boisson vous savez. Je voudrais une salade caprese. Donc, vous avez ici quelque chose. Vous avez choisi Vous avez réservé Vous avez fini Tout ça, ça va introduire un nouveau thème. han escogido, bien reservado, ya han terminado. Tout ça nous parle d'un nouveau sujet, c'est un nouveau sujet maintenant et c'est le passé composé. Ça, c'est des phrases en passé composé. Donc, enfin, nous allons voir le passé composé. Donc, le passé composé s'utilise pour raconter des événements passés. Les passés composés s'utilisent pour raconter des événements passés. Et voilà des exemples. Vous avez réservé? Vous avez réservé? Oui, j'ai réservé au nom de l'Oxton. Vous avez réservé? Réservé? Vous avez déjà réservé? Vous avez réservé? Si, oui, j'ai réservé au nom de l'Oxton. Si, je réservé, je he au nom de l'Oxton. Vous avez choisi Vous avez fini Oui, nous avons fini. Tout ça, toutes ces phrases, vous avez réservé, j'ai réservé, vous avez choisi, vous avez fini, nous avons fini, Ce sont des phrases en passé composé. Et c'est-à-dire que nous sommes en train d'utiliser le passé composé pour raconter un événement passé. Vous avez réservé, c'était dans le passé, vous avez réservé. Ce qui est le présent, c'est vous réservez ou vous Le passé, vous avez réservé ou vous à Donc, la formation du passé composé qui peut me dire le passé composé. Comment on les forme Si je vous donne avec cette phrase, comment s'est formé le passé composé Vous voyez quoi Ça, c'est quel verbe Quel est ce verbe Vous avez, nous avons, j'ai. Quel est ce verbe Quel est ce verbe C'est le verbe avoir. Très bien, Andrés. Très bien. JNC aussi, très bien, c'est les verbe avoir. C'est les conjugaisons du verbe avoir au présent. Alors, pour la majorité des verbes, donc je vous répète parce que c'est la majorité, ça c'est important. La majorité des verbes, pour la majorité des verbes, vous allez utiliser un sujet, donc ça c'est un sujet, vous, je, euh, tu, nous, plus le verbe avoir conjugué au présent, donc les verbes avoir conjugué au présent, plus le participe passé du verbe principal. Les verbes principaux c'est réserver, ici, ici c'est choisir, ici c'est finir. Donc ça, c'est les participe passés du verbe principal. C'est important de dire, c'est la formation du passé composé pour la majorité des verbes. Veo en, lo, en los comentarios que hay una persona que también está hablando del el verbo être. El verbo être se utiliza para unos casos muy específicos para formar el pasado compuesto. Esa regla de pasados compuestos con el verbo être la van a ver con David el jueves. Aujourd'hui, nous nous sommes enfocant en passé composé pour la majorité des verbes. Donc, pour la majorité des verbes, on va former le passé composé avec un sujet plus le verbe avoir conjugué au présent plus le participe passé du verbe principal. Donc, c'est quoi un participe passé? C'est une manière de conjuguer le verbe. Et je vais vous donner quelques euh, clés pour trouver des participes passés pour des verbes qui sont très connus. Les vais una donner une règle pour sacar participios passés de verbos qui terminent en ER et en IR. Verbes qui, qui finissent en ER, c'est les verbes du premier groupe. Verbes qui finissent en IR. IR, c'est souvent des verbes de deuxième groupe et de troisième groupe. Pour les verbes qui finissent en ER, le participe passé s'obtient en changeant le ER le e par E, accent aigu. Si vous voulez obtenir le participe passé d'un verbe qui finit par ER, c'est-à-dire un verbe de premier groupe vous devez enlever les ER vous enlevez les ER et vous les changez par un E accent aigu à la place donc les verbes réservés deviennent réserver et pour les verbes qui finissent en IR vous allez changer la termination IR par I donc les verbes choisir devient choisi. Les verbes finir devient fini Je vous donne des exemples, des conjugaisons. Avec le verbe réserver. J'ai réservé. Tu as réservé. Il, elle, on a réservé. Il a réservé. Elle a réservé. On a réservé. Nous avons réservé, vous avez réservé, ils ont réservé, elles ont réservé. Attention, c'est elles ont, pas elles sont, elles ont, ils ont. La, la conjugaison avec les verbes avoir, ils ont, elles ont, réservé. C'est comme ça qu'on forme alors le passé composé. Pour parler d'un événement passé. Nous parlons de événement qui a passé. Choisir alors. Le verbe choisir, ça finit par IR. J'ai choisi. Tu as choisi. Il, elle, on a choisi. Nous avons choisi. Vous avez choisi. Ils ont choisi. Elles ont choisi. Donc, c'est comme ça qu'on va former le passé composé. El pasado compuesto en español, nosotros no solemos utilizarlo en Latinoamérica. En Latinoamérica, so solemos utilizar es el pasado simple, mientras que en España utilizan mucho el pasado compuesto. "Es, j'ai réservé" significa literalmente "yo he reservado". Yo es reserva en espagnol. Tu as reserva. Ok? Donc, voilà pour, les, pour la règle. C'est simple. Le passé composé avec le verbe avoir, c'est très simple. Il suffit de savoir comment on conjugue le verbe avoir. Il faut avoir bien en tête la conjugaison du verbe avoir au présent et... C'est rappelé de la règle pour les participes passés comme pour le ce, pour le verbe qui finit par er ou ir. Ça c'est assez simple. Un er et ir, c'est assez simple. Alors, c'est parti pour la pratique. vamos a practicar entonces que nos quedan 10 minutes de classe. Le passé composé. Allez, on pratique conjugué au passé composé. Donc ça c'est les verbes, c'est les verbes commencer. Alors comment on conjugue ça au passé composé Comment on va former le passé composé avec commencer Tu commencer à apprendre le japonais. Quiero ver cómo conjugamos en el pasado compuesto. Bravo. Très bien, Byron. Très bien, Andrés. Tu as commencé. Donc, Johanna, attention parce qu'il te manque. Là, tu as fait juste le participe passé. Il te manque le verbe avoir conjugué. Donc, tu as commencé. Tu as commencé à apprendre le japonais. Tu as commencé à apprendre le japonais. Donc, les verbes avoir conjugué avec le, les pronoms tu c'est sais, tu as tu as tu as commencé tu as commencé à apprendre le japonais le 2 on Un, achetait une corde à sauter pourquoi on avons pourquoi on avons c'est nous avons attention parce que Ici, je vais vous rappeler. On, on est nous. On, on, qui veut dire nous, mais c'est un langage familial. Pero on se conjugue comme si fuera il ou elle. Donc, c'est on, a. Attention. On a acheté, on a acheté, on a acheté, on a acheté une corde à sauter. On a acheté une corde à sauter. On a acheté. Donc, c'est le passé composé. Alors, le 3. Elle participait à cette conférence. Et elle participait à cette conférence. Johanna, très bien, très bien Johanna. Ils ont participé à cette conférence. Ils ont participé à cette conférence. Ils ont participé à cette conférence. Alors la quatrième, nous aimons le spectacle des théâtres. Nous aimer le spectacle de théâtre. Nous avons aimé. Nous avons aimé. Nous avons aimé les spectacles de théâtre. Johanna, aujourd'hui, on ne travaille pas. Oublie-toi. Oublie. oublie aujourd'hui, oublie le verbe être. Aujourd'hui, on se concentre à utiliser le verbe avoir. Il y a quel verbe avoir qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons aimé. Ok. J'ai dormi jusqu'à midi ce week-end. Ah, je vous ai donné le, la réponse. J'ai dormi. J'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à ce midi, jusqu'à midi ce week-end. J'ai dormi. J'ai dormi jusqu'à midi ce week-end. Et la dernière, et la sixième. Vous finir la nouvelle saison de la saison de la série You. Vous finir la nouvelle saison de la série You. Vous avez, oui, vous avez fini. D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez regardé la série You? Est-ce que vous avez regardé la série You Répondez-moi avec le passé composé. Vous avez fini. Vous avez fini. Très bien. Et la septième, il choisit sa prochaine destination pour les vacances. Il choisit sa prochaine destination, destination pour les vacances. Il a choisi. Très bien. Voilà. Bon, parfait. Parfait. Donc, tu as commencé. On a acheté. ils Elles ont participé. Nous avons aimé. J'ai dormi. Vous avez fini, il a choisi sa prochaine destination pour les vacances. Donc, bravo, très bien. Euh, je voudrais passer déjà aux questions. Je voudrais encore une fois vous rappeler déjà. Dites-moi s'il y a des questions. Eh, déjenme por ahora sus preguntas, porque quiero volver a recordar esto, porque algunos tal vez no estaban cuando empezamos la clase. ¿Tienen preguntas? Háganme las preguntas, que todavía tenemos un tiempito, cinco minutos. Eh, Esther y Luz Marina, es y la choisi, sin la R, y la C-H-O-I-S-I, C -h -o -i -s -i. y la choisi. Sin la Quiero recordarles entonces que este 5 de noviembre, Arthur va a proponer de nuevo un nuevo atelier de conversación. Esta vez la modalidad para poder acceder a ese atelier es una nueva tarea. Esta tarea es, van a hacer un pequeño texto en el que se van a presentar y van a utilizar los temas que ya hemos visto. Van a utilizar la presentación dire comment vous vous appelez, comment, euh, quel est votre âge quel, âge, quel âge vous avez, quelle est votre nationalité, où vous habitez. Vous allez vous décrire, quelle est la description de vous, quelles sont vos qualités, quelles sont vos qualités physiques et quelles sont vos qualités euh, quantitatives. Donc, quantitatif, donc euh, euh, vous êtes euh, joyeux, vous êtes heureux, heureuse, vous êtes euh, décontractée ou pas. Quel loisir vous avez Vous aimez faire de la danse Vous aimez jouer de la guitare euh, Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas Ou vous n'aimez pas Ou vous détestez les gens qui parlent la bouche ouverte Voilà. Vous allez écrire en texte. Ces textes, si vous voulez participer à l'atelier... Este texto lo van a escribir si van a participar a este día el 5 de noviembre y tienen hasta el jueves a las 12 del mediodía, hora Colombia, y a las 18 horas Francia, para enviarnos este texto a este correo. Carolina ya lo escribió ahorita: curso de francés.cnu.com. Van a enviarnos ese texto hasta este jueves. Y nosotros, David y yo, vamos a ver los textos, los vamos a corregir y vamos a escoger a las personas que van a participar el día 5 de noviembre al atelier con Arthur, que va a ser en la misma hora de clase, pero el día viernes. Entonces los invito a participar porque es una, una buena oportunidad para que puedan practicar eh, la parte oral, que es algo que no pueden hacer con nosotros, pues, Solo podemos tener esta interacción por comentarios. ¿Qué más veo por acá? No veo preguntas. Yo no veo pas de cuestión. Entonces, uh, no veo pas de questions pas de questions por el momento. Uh, quería también mostrarles esto. Eran unas frasecitas, eh, expresiones útiles, de expresión útil. Et para utiliser quand vous allez dans le restaurant, dit au restaurant. Donc, si vous êtes un serveur, ou une serveuse, si vous êtes un client, entonces, je voudrais, je voudrais «quisiera», là, c'est très important, je voudrais avoir la carte, s'il vous plaît. Je voudrais avoir la salade caprese, s'il vous plaît. Je voudrais avoir le cabillaud. Je voudrais, je voudrais prendre les cab, les cabillaud. je quisiera». Es una, una, una expresión que les va a servir mucho. Je voudrais, je voudrais. Le plat du jour, qu'est-ce que c'est? Le plat du jour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce? Qu'est-ce? Qu -ce? Je vais prendre le cabillo. Voy a pedir el cabillo. Mm, la adición, s'il vous plaît. Y quería hacerles un pequeño record de en cuisson de la viande. ¿Cómo pedir la carne? La carne puede ser bleu, señón, a point, cuit y bien cuit. Bleu es que le dieron dos vueltas y te la entregaron, o sea, está al rojo vivo. Señón es que la dejaron un poquito más de tiempo, pero todavía está muy rojita. A point está bien, está al punto. Cuit está ya más cocinada y bien cuit es lo que en español diríamos, eso está como una chantia. Um, esto se los dejo ahí en la presentación para que lo puedan ver y que les vaya a servir mucho si ya están en Francia o si planean venir a Francia para que puedan eh, pedir en un restaurante y no estar pedir en francés. Um, ok, donc je vois que c'est l'heure. Je vous dis merci beaucoup pour le cours d'aujourd'hui. Merci de votre participación. Et euh, bah, on se retrouve le jeudi 4 novembre, donc c'est jeudi avec David. Et je vous dis à très bientôt, merci et euh, participez euh, pour l'atelier. Je vais vous faire les corrections, donc euh, n'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup et bonne soirée pour ceux qui sont en France et bonne journée pour les gens en Colombie. Au revoir